Mon nom est Frank Verskuren, je suis médecin et j'enseigne la physiologie respiratoire aux étudiants de la Faculté de médecine de l'Université catholique de Louvain. Ce MOOC s'adresse à vous si vous souhaitez apprivoiser le fonctionnement de la respiration et des poumons, autrement dit la physiologie respiratoire humaine. Durant quatre semaines, vous allez être plongé au cœur de l'université et de la pratique hospitalière. Vous côtoierez professeurs, professionnels de la santé, internes et étudiants de médecine. Vous y apprendrez des notions de niveau universitaire qui ont été sélectionnées et adaptées afin que toute personne intéressée puisse les comprendre et y donner du sens. Nous aborderons ensemble des thèmes proches du monde qui vous entoure. La respiration lors d'un effort physique, en altitude, chez la femme enceinte, et aussi les liens entre la respiration et le bien-être, la bonne santé. Ce cours vous fera entrer en profondeur dans un monde où l'atmosphère est faite d'oxygène et de CO2, d'anatomie humaine, de physique des pressions et des volumes, de poumons et de tissus, de tabagisme et de bronchite chronique. Bref, vous aurez, pour votre plaisir et pour votre motivation, approfondi votre culture générale en acquérant des connaissances de haut niveau.